Ça tourne. Donc euh, bonjour Monsieur Bonne. Oui. Euh, quel problème vous avez J'ai des dans la chaudière. Euh, chou... chaufferie? Le local de chauffage. chaufferie Dans le local oui, de chauffage. Mm -hmm. Alors euh, donc euh, il se promène dans le local de chaufferie. Oui. Et, et dans aussi la piscine. Dans le couloir à côté de la piscine. D'accord. On va regarder tout ça. Merci. Oui. Voilà. Alors ah nous sommes dans la chaufferie. Et nous avons donc euh, déjà des crottes de rats. Hein. Oui. Et il y a déjà euh, des oui, rats qui sont. Rats qui se promènent ici. Ah monsieur, monsieur Beaune voit des rats qui se promènent dans ce local. Oui. Et donc en allant par ici tout droit. En allant tout droit ici, euh, nous allons vers le couloir de la piscine que nous allons visiter tout à l'heure. Et dans ce couloir-là, c'est rempli de crottes de rats. Donc euh, Oui. Ben voilà. Okay. Voilà, nous sommes dans la piscine. Alors ici, nous sommes dans le vide ventilé. Donc, euh, c'est le local technique de la piscine. Nous allons descendre. Donc ici, nous sommes dans la, dans la galerie... Euh technique de la de la piscine alors on peut s'apercevoir que ici à ce niveau ci le rats accède aussi ils essayent d'aller un peu plus loin donc on voit bien les passages hein, tous les jours des crottes fraîches très fraîches hein. Merci. Alors nous allons au cœur du problème Donc de ce côté-ci nous allons entre la jonction de la chaufferie et de la piscine Et donc nous étions là tout à l'heure au fond Donc les, les petits appareils rouges dans le coin à droite ce sont les chauffages Et donc ici on voit bien un gros gros gros gros gros carrefour Un gros carrefour de rats Ici hein. Et Alors ils, ils aimeraient bien aller de ce côté-ci sous la piscine Ils se promène, on voit bien les, les traces, les couleurs Et le problème en fait était Au dessus de nous Ici Voilà, c'est ici le problème C'est une colonne en grès Qui est cassée et qui vient directement des égouts et euh, il faut réparer cette colonne hein, ce, ce, ce coude parce que donc euh, si c'est pas réparé ils viendront tous les jours Voilà, c'est QFD.